Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons. Les amis, comme promis, on se retrouve pour du PVP, du lourd, les premières ouvertures de portes sur mon royaume. Évidemment, c'est du gros fight avec les NTV, Alliance à presque...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 donc les amis, on se retrouve, vous le voyez, hein, je vous montre un peu les euh, NatV, c'est du lourd, un petit compte à 28 millions, ça fait plaisir, alors ça paraît peu hein, à côté de Rock, hein, mais n'oubliez pas, le jeu vient tout juste de commencer, 28 millions, c'est déjà énorme, on a plusieurs grosses ouvertures de portes, hein, vous l'avez vu en introduction, on a une porte de l'autre côté au sud, hein, là où c'est un peu rouge, le climat un peu désertique, une porte aussi où il y a du fight, où c'est un peu neigeux, je retourne dans l'historique, hein, dans le chat, pour aller chercher les points, on voit, il y a certains point de ralliement, il n'y a pas d'unité on est très précisément à 2 minutes de l'ouverture des portes là sur notre côté par exemple on est plutôt détente, on est seul faut savoir que le serveur c'est un peu euh, tout le monde versus les NT, donc NTV, NTS ils ont même les NTF je crois très très grosse alliance russe si je dis pas de bêtises et donc il y a des alliances en cours de création avec tous les autres c'est très chaud c'est des méga baleines après sur notre serveur hein, on a également des très très gros euh, joueurs aussi dans notre alliance hein, notre lead est très gros nos r4 aussi les alliances avec lesquelles on est hein, en alliance ou en discussion du moins c'est très très lourd donc on le voit on est à 1 minute 30 comment ça se passe une ouverture de porte donc ça s'appelle des Goulet de niveau 1 sur Call of Dragons, c'est assez simple, hein. c'est exactement comme dans Rock. Hein. Il faut de préférence faire un rallye et c'est le premier qui attaque, qui a la priorité et qui prend la porte s'il la down quand il y a des attaques des deux côtés. Alors, c'est pas arrivé là puisque chaque porte que j'ai observé, il n'y avait qu'un seul rallye ou une seule. Tentative en cours et vous allez le voir Donc là de l'autre côté nous on est pas mal hein, Niveau puissance hein, On va voir la porte hein, Je vais immédiatement lancer un audit Regardez un audit, un éclaireur plutôt Et regardez il n'y a que des troupes De niveau 2, 400 000 de chaque Donc qu'est-ce qu'on se dit, quelle est la consigne Qui est donnée euh, Vous allez le voir c'est une consigne euh, Qui est surprenante, c'est une consigne Eh bien tout le monde swarme Puisque c'est des troupes d'un faible niveau Il n'y a pas de raison qu'on arrive pas à swarmer la porte et donc swarmer qu'est-ce que c'est pour ceux qui débarquent, swarmer c'est le fait d'attaquer directement avec ses troupes sans faire de rallye directement la porte et donc go on commence à swarmer moi ils disent go on soir bah, moi j'attaque hein. et donc on attaque et vous allez voir non seulement la vie de la porte ne va pas descendre mais en plus on va se faire déboîter très très porte proprement alors swarmer la porte quand on est en T2 ou au T3, euh, comme je le suis bientôt T4, très bientôt T4, autant vous dire qu'on se fait rapidement allumer. Vous allez le voir, hein, je vais vous montrer le rapport, c'est sans appel. Je me suis fait éclater très proprement. Hein. Il m'a dit, retourne voir ta mère et donc, je ne vais pas être le seul, hein, vous allez voir, on se fait tous plus ou moins éclatés là. Et donc la porte, hein, il va falloir lancer un rallye si on veut la prendre. Du coup, je vais aller vous montrer, on se fait, on se fait fumer. Du coup, je vais aller vous montrer les autres portes de l'autre côté. Vous allez le voir là en plus. Il va y avoir du fight sur certaines d'entre elles une fois qu'elles vont être prises. Là, étonnamment, hein, on pourrait se dire ils n'ont pas commencé à essayer de prendre la porte du côté des NTS. C'est les NTS de ce côté-là. Eh bien, C'est le temps que le rallye soit bien évidemment lancé. Nous on est toujours tout seul, on arrête hein, les bêtises, on va arrêter de taper euh, bêtement en soirement, vous avez vu, hein, on a beau avoir tapé, les, euh, ça bouge pas, hein. la vie elle descend pas, du coup on va lancer nous aussi un rallye, alors là j'ai relancé une troupe mais je l'ai pas lancé sur la porte, hein. je l'ai juste mis à côté. Pour qu'elle puisse rejoindre le rallye tranquillement Regardez je me suis fait éclater évidemment hein, J'ai peu de troupes hein, Donc euh, je me suis bien fait défoncer J'ai pris euh, que 5% de blessés graves Donc ça va en termes de rendement hein, Sur le PVE ça coûte pas trop cher Ça ne m'a pas coûté trop cher à soigner Ça va pas coûter du tout même Vous le voyez là ils ont lancé un rallye Et regardez hein, Alors je ne sais pas si vous savez en commentaire N'hésitez pas à me le dire Quel est le second commandant Alors le premier est l'un des commandants Préféré actuellement pour les rallyes hein, c'est Osk. Osk, il est tout bonnement énorme. Franchement, euh, j'adore ce, euh, ce commandant et euh, j'adore son skin en plus. Je trouve ça trop sympa. Franchement, il, il est vraiment sympa et même euh, ses specs, elles sont propres. Donc, c'est Osk euh, qui est sur la porte. Où vous voyez l'animation. J'ai trouvé, alors oui je vous ai fait plusieurs ellipses évidemment, j'ai trouvé que c'était étrangement long euh, pour leur puissance. Hein, parce que vous allez le voir, je vais vous faire le comparatif avec nous qui attaquons la porte. Je trouve qu'ils mettent grave du temps à descendre cette porte. Alors pourquoi Est-ce que c'est majoritairement ou exclusivement des T3 qui sont euh, dans le rallye En tout cas, ça m'a vraiment surpris. J'ai trouvé ça, c'est qu'une porte de niveau 1. Je me suis dit, mais si les mecs ils mettent 4 plombes sur une porte de niveau 1 Combien de temps, de temps vont-ils mettre sur les 2 et les 3 bon, D'ici là, ils auront très certainement pris en puissance. Hein. Et de l'autre côté, ça attend. Alors, c'est ça qui est surprenant. Vous allez le voir quand la porte va tomber. Moi, j'ai l'habitude sur les différents KvK, encore une fois, sur Rise of Kingdoms, que quand la porte est prise, eh bien, vu la masse qu'il y a à droite, qui est supérieure à la masse à gauche, eh bien, les mecs s'engouffrent dès que la porte est prise. Tout simplement, ils s'engouffrent et ils éclatent la bouche de tout le monde. Proprement, ils ont l'avantage du nombre. C'est ce qui se passe normalement, généralement. Et bien là, vous allez le voir, ils vont... Prendre la porte, nous aussi on va la prendre à notre tour, et vous allez voir, il va y avoir une petite zone blanche, à croire que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de, de ce type de jeu, puisqu'ils ne vont pas tout de suite attaquer. Vous voyez, hein, c'est long cette prise là, euh, les 049 ont déjà pris leur porte, il y a déjà deux autres alliances, compris hein, leur porte, nous on a fait les gogols à, à se armer, ça arrive, hein, erreur tactique, hein, je ne suis pas critique en faisant les gogols, moi même j'ai été le premier à me jeter sur la porte et me faire péter les dents proprement. Bon voilà, ils arrivent à la fin, c'est quand même... Très laborieux, euh, franchement, comme je vous dis, j'étais surpris. Vous le voyez de notre côté. Le rallye est en cours. On est en train de. Vous voyez mon petit icône hein, en haut à droite. Hein. Je suis en train de me battre. Alors pourquoi le format de la vidéo d'ailleurs est euh, différent C'est parce que j'ai record sur mon iPhone. Ça l'a hein, pas du tout d'ailleurs. J'ai record sur mon iPhone. J'avais pas ma tablette à porter. Je l'avais oublié. Euh, pour tout vous raconter. Euh, et donc voilà. Là, la porte va tomber. Vous avez vu hein, les derniers pourcentages, combien de temps ça a mis. Voilà. Alors là, je me suis dit, bon, ils vont lancer un coup. Contre rallye direct sur la porte hein, pour commencer à les déboîter où ils vont tous se précipiter et passer. Mais non, regardez, il se passe rien. Non seulement les troupes des NTS ne passent pas la porte hein, pour aller euh, se friter, mais en plus, de l'autre côté, leurs adversaires ne lancent aucun contre rallye pour aller euh, tout simplement les déboîter sur la porte. Super étrange, j'ai beau euh, attendre attendre de voir de ce qui, ce qui se passe et eh bien il se passe rien donc du coup euh, je me suis dit bon euh, pendant que je faisais le record je me suis dit, bah, je vais aller euh, vous montrer ce qui se passe sur notre porte et vous allez voir on la descend beaucoup plus vite regardez ce qui reste il reste, hein. il reste un, un, un bon tiers de la porte hein, et je trouve euh, alors je sais plus peut-être des films de ouf hein, mais je trouve que ça descend beaucoup plus vite au niveau du commandant nous euh, c'est euh, Lilia pour, euh, pour euh, l'attaque alors vous savez Lilia je suis pas un grand fan parce que je pense que c'est un investissement à perte et que dans 2-3 mois plus personne ne l'utilisera mais regardez ça descend vraiment beaucoup plus vite de notre côté la porte alors vous pouvez nous dire ouais mais c'est parce que vous mais en même temps euh, certes on soarme un petit peu en même temps mais quoi qu'il arrive cette porte on la flingue beaucoup plus vite que nos amis des nts au niveau du front des NTS, hein, bah vous allez le voir, hein, il ne se passe toujours rien. Les mecs, n'attaquez pas. Alors là, on n'est pas sur le front des NTS, il est juste en dessous. Euh, le front des NTS, non, encore plus bas. Voilà, au niveau de la zone désertique, je galère un peu à retrouver la bonne porte. Voilà, je vous fais une ellipse comme ça, c'est plus simple. On est sur de l'attaque des premières troupes qui passent. Nous, on entre temps, bien évidemment, on a récupéré la porte. Mais on est détente, on n'a pas à se battre. Donc vous allez le voir, hein, sur la fin de la vidéo, on a décidé d'aller aider nos alliés sur la porte qui est plus au sud. Mais là, ils vont se regarder un long moment. Franchement, j'ai regardé hein, après l'arrêt euh, du record de ce rush, hein, Ça a bien duré une heure pendant lesquelles ils se sont regardés comme ça, face à face, sans se friter. Nous, on a pris la porte, on est passé et on a commencé à se réunir et euh, malheureusement là encore une fois hein, on n'avait pas d'adversaire face à nous donc on a deux scénarios possibles soit on déroule et on va directement hein, se battre sur un autre front soit on décide d'aller aider nos alliés donc euh, on a pris le parti de décider d'aller aider nos alliés on y a été un petit peu plus tard donc euh, on a fait la route jusqu'au sud puisque je vais vous montrer hein, au sud sur euh, la porte sur laquelle euh, nos alliés étaient je crois que les livres euh, nos alliés. Il ne faut pas que je le confonde avec euh, d'autres noms d'alliance. Hein. Et bien, eux se fritaient directement face au NTV, si je dis pas de bêtises. Contrairement à là où regardez. Non, mais c'est dingue, quoi. Ils ne sait. Ils ne sont pas attaqués tout de suite. Je ne comprends pas encore une fois pourquoi les NTS avec autant de puissance. Ne passent pas la porte et ne vont pas attaquer. Regardez le nombre qu'ils sont à droite par rapport au nombre de joueurs à gauche. Franchement, je dirais qu'ils sont faciles. Là pour le coup, trois fois plus. Et donc, euh, ça leur permettrait vraiment d'éclater totalement leurs adversaires. Au niveau de l'autre porte, regardez l'autre côté. c'est pas la même. Euh, ça c'est au sud, hein, c'est notre allié. Nous, on avait euh, trois portes sur notre côté, quatre portes sur notre côté. Hein. On en a pris deux, on en a laissé deux à notre allié. Et regardez, eux, ils n'ont certes pas pris la porte, hein, mais tout de suite, euh, les NT ont tout de suite passé la porte. Et donc, il va y avoir, très... il y en a un qui commence à faire de la provocation et avancer un petit peu. Et donc, ça va déclencher tout de suite les hostilités, les fights. Hein. Et je vais vous montrer hein, la situation actuelle après, euh, après avoir fini cette phase de combat. Vous allez le voir. Où on en est concrètement sur mon royaume et sur les portes mais en tout cas après cette phase de provocation là ça va se friter et vous allez voir encore une fois c'est plutôt fluide alors si vous vous demandez comme j'étais pas sur mon ipad hein, sur quel device iphone je tournais évidemment là pour le coup je tournais sur un iphone 14 pro donc euh, heureusement que ça ne lag pas mais on a vu d'autres jeux hein, même avec les derniers modèles de smartphones hein, qui laguent que soit des samsung des huawei euh, des android phones divers ou euh, des apple device hein, on a déjà vu laguer en tout cas j'ai l'impression que c'est un petit peu plus flic que sur mon ipad pro euh, peut-être euh, je me trompe mais c'est l'impression que ça m'a donné donc regardez ils se réunissent là en morder ball et ça va partir direct en cacahuète dès que certains du bloc de droite vont avancer un petit peu ça va en a tiré un puis d'abord deux et après on va avoir un choc au niveau des commandants qui sont utilisés alors là on peut pas trop faire de généralité et je peux pas trop vous donner d'avis sur les meilleurs binômes alors j'en ai un je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur les meilleurs binômes mais on est qu'au début et les joueurs utilisent bien souvent les commandants qu'ils possèdent et non pas les commandants qu'ils souhaiteraient optimiser ça continue à se renforcer nous de notre côté on est toujours tranquille on est toujours. Toujours au KLM, Vous voyez on commence à, à farmer même les mines, du coup il faudrait juste qu'on descende un petit peu plus bas pour aider notre allié bon il y a un petit peu de route, hein. il y a 20 minutes si je dis pas de bêtises, de route ou 15 minutes donc c'est tout à fait possible, regardez en termes de volume, hein, les euh, nos alliés sont tout de même plus nombreux euh, que nos adversaires, on va vraiment euh, voir là les fights et franchement je suis impressionné, vous allez le voir vous aussi, Vous voyez là c'est le premier qui attire, je suis impressionné par la qualité euh, des, euh, des textures et des effets de transparence, on n'est pas en graphisme diminué, alors c'est normal, le serveur n'est pas très peuplé, vous allez me dire pour le moment... Il y a quand même beaucoup de joueurs mais il n'y a pas énormément de troupes à afficher à l'écran tout simplement car tout le monde ne sort pas toutes ses troupes car on n'a pas tous les meilleurs commandants ni suffisamment de troupes tout simplement pour blinder euh, toutes les troupes peut-être plus tard on va avoir de l'optimisation. Vous le voyez ce que je vous disais là, le premier qui commence à tirer et avancer, du coup, euh, eh bien, il y en a un, deux qui commencent à un petit peu avancer. Regardez, là, ça va faire appel, appel de fond, appel d'air et ils vont du coup tous avancer, regardez, et ça commence directement à se battre. Et là, voilà, il va y avoir une bataille de blocs et les NT vont clairement se faire Déboîté là sur le coup Sur ce premier round Attention je vais vous montrer la situation actuelle Ça c'est le premier round Ça arrive Ce qui est sympa c'est qu'en dézoomant on, on voit plutôt bien hein, qui euh, qui se fait éclater En voyant les troupes mortes La technique hein, on dézoome Comme ça on voit de l'extérieur Et on voit les petites têtes de mort Qui repartent chez elle Regardez hein, là franchement je trouve ça sympa C'est fluide Les effets comme je vous disais hein, De lumière, de transparence Sont très très bien faits euh, sur, euh, sur Rock aussi hein, C'est très bien fait c'est très bien fait, ils avancent On a un bon combat, combat de masse Il n'y a, bon, a pas énormément de troupes non plus Donc heureusement il n'y a aucun ralentissement Il n'y a aucun lag Regardez tout au nord de cette zone hein. Il y a des petits malins qui essayaient d'en profiter Pour aller taper des troupes isolées mais ils vont se faire absorber et avaler. Et regardez, hein, certains commencent déjà à faire demi-tour, à rappeler leurs troupes. Ils ont bien compris que là, ils n'ont pas l'avantage ni du nombre, ni de la puissance. Donc il va falloir forcément retourner chez leur mère, repasser la porte et se barrer. Ils se font euh, clairement éclater sur cette phase de combat. Je vais vous montrer sur toutes les portes la situation. Au moment où je fais ce record, donc on est 24 heures après ce fight-là. On est vraiment un tout petit peu plus de 24 heures après euh, cette ouverture de porte. Voyez, regardez le nombre de têtes de mort de troupes défaites qui partent vers la droite. Clairement, ils se font éclater. Mais encore une fois, hein, c'était qu'un premier round. Regardons tout de suite. Revenons à la situation actuelle. Et je vais vous montrer ce que ça donne et, ce que ça et les évolutions qu'on a eues. Alors, regardez, je dézoome sur notre côté, sur notre porte de niveau 1. Regardez, eh bien, on a réussi à reprendre la porte. Hein. Elle est à nous et on est plutôt bien avancé sur le territoire de nos adversaires, hein, les HGZ notamment, mais il y, a, il y a les NTF aussi, les NTV. Alors, les NTV, je vous en parle, mais les NTV... C'est quand même de la grosse alliance, hein, 165 millions, alors c'est une de leurs subs, nous on est évidemment pour le moment plus gros que. regardez, alors on n'a toujours pas le classement de puissance par alliance, hein, mais si on regarde mon alliance à moi, hop là, hop là, faut que j'aille juste sur le bon truc et pas sur n'importe quoi, mon alliance on est à 222 millions, on est très propre hein. Au sud, les NTV, eux, sont passés. Regardez, donc nous, on est passé. Hein. Au nord, on commence à avancer, mais au sud, donc, et pourtant, ils perdaient. Hein. Ils perdaient, mais ils ont réussi à passer et ils n'ont pas encore avancé. Ils se sont arrêtés là. Il y a sûrement des discussions en cours de l'autre côté. Donc, nous, sur notre côté... On n'est pas encore serein, mais on est plutôt bien. Si on va de l'autre côté, totalement, sur les autres portes que je vous ai montré durant ce rush, hein, donc c'est un petit peu plus tendu. Regardez, les NTV qui, étaient, qui avaient pris cette porte-là. Alors, c'est les NTS, hein, pas les NTV. Ils ont pris la porte et là, ils ont déroulé. Alors, ce n'est pas du tout la même puissance. On n'est pas sur du 160 millions comme on a de notre côté. On est sur du 349 millions. Donc, on est bien puissant. Ils ont pris et ils sont en train de dérouler. On a toujours des points de fight hein, sur ces côtés-là. Pour le moment, ça tient. Mais pour combien de temps Ça va être très chaud. Il va vraiment falloir qu'on aille aider nos différents alliés. J'envoie des éclaireurs au passage sur une porte ou qu'on fasse des alliances en tout cas. Parce que ça va être Très tendu de tenir les NT, en tout cas tout seul on ne peut pas le faire. De l'autre côté, le 49, alors j'ai pas enlevé la brume donc je ne peux pas vous montrer, je peux enlever la brume partout. Le 49, lui, l'alliance 0,49, Tiens le coup aussi face aux NT. Bref, il y a une petite carte stratégique, on va voir comment ça évolue. Pour le moment, ça se passe plutôt pas trop mal pour nous. Pour combien de temps Je ne sais pas, mais pour le moment, encore une fois...